Maxime Robic, donc j'ai euh, 25 ans, euh, donc je suis en thèse à l'INREA depuis euh, quasiment un an et cinq mois maintenant. On pourrait dire un peu une thèse entre euh, l'informatique, l'automatique et le spatial qui visent en fait à contrôler un nouveau type de satellite imageur disposé en constellation. Et on utilise en fait des, modèles, des méthodes de la robotique terrestre finalement qu'on applique à de la robotique spatiale. Voilà. J'aime beaucoup ces, ces, comment dire, ces, ces exercices d'éloquence où on peut avoir la chance d'être parfois... Bah, euh, mis sur scène, et euh, avoir bah, un public qui est là pour soi. En fait mes proches et mes directeurs de thèse n'étaient pas au courant, euh, j'ai pris la décision tout seul. Eu, euh, les présentations euh, et ils étaient un peu plus euh, chauds, on va dire, parce qu'ils ont vu que ça marchait bien, et qu'ils euh, bah, ont pu voir un peu ma manière de, de présenter en, en français, et, euh, et voilà, donc j'ai eu, eu pas mal de soutien après coup. Des fois on a l'impression d'expliquer avec des mots simples, et en fait c'est des mots qui ne sont pas forcément euh, entendable pour d'autres personnes, même des scientifiques qui sont juste pas dans notre domaine. Donc déjà euh, arriver à simplifier tout ça à, avec des mots simples et euh, arriver à comprendre où euh, où ça s'arrête en fait la compréhension de tri ça c'est super dur. Et euh, donc ça déjà j'ai pu l'apprendre et déjà aussi me rendre compte qu'en fait il euh, bah, y a des y a des choses que je, que j'avais l'impression que c'était super compliqué à, à saisir, et en fait pas tant que ça pour pour les gens et enfin euh, pour pour tout le monde. Et donc ça c'est assez intéressant. À part ça, ce qui était peut-être plus compliqué, c'est ouais, arriver à être très très concis, euh, arriver à peut-être zapper certaines choses qu'on pense être importantes pour peut-être les ramener euh, ailleurs, euh, peut-être de manière plus, mieux amenée. Enfin, des fois, c'est compliqué de savoir vraiment qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui ne doit pas rester. Là, pour les demi-finales, euh, j'ai pas trop modifié mon speech et euh, mes mouvements. Peut-être essayer un peu plus de, de cadrer dans trois minutes. Et autant aller le plus loin possible, hein, par respect pour les autres et tout. Enfin, euh, au, au début, j'avoue que j'avais du mal à, à me motiver à fond parce que à côté de ça, comme je disais, je, je rédigeais un article et bah, ma priorité c'était l'article quand même. Et et, euh, et finalement, quand j'ai réussi à concilier les deux et tout, je me dis bon bah là là où oui, il faut y aller et bien passer quand même. <rire> Avant, je pouvais dire que mon sujet il pouvait faire rêver un petit peu. Je pense que ce n'est plus trop ça mon, mon atout. Maintenant, je vais essayer de jouer sur, euh, bah, sur le jeu de la scène, parce que je pense que c'est ça que je maîtrise le, le mieux. Euh, et je sais qu'il y a de plus en plus de chercheurs, de même d'ingénieurs, et d'autres personnalités, de journalistes, etc., qui font euh, de plus en plus de médiation scientifiques. Et euh, ça, je trouve ça super bien. Euh, Est-ce que vraiment ça me démarque par rapport à d'autres candidats Ça, je ne sais pas vraiment. Euh, peut-être pour d'autres postes, j'imagine que dans l'enseignement, ça doit être quand même plutôt utile de savoir le faire. Euh, donc, euh, dans tous les cas, j'en tirerai du positif pour le, pour le futur. Là, on a beaucoup moins de stress une fois sur scène, parce qu'avant, ça ne change rien de toute façon vis-à-vis -vis des autres. Mais euh, enfin, je pense que le plus important, ça reste euh, peut-être l'addiction la, et euh, le fait d'être... Euh, de bien se faire entendre au niveau de la voix etc, ça c'est vraiment quelque chose que au théâtre j'apprenais beaucoup. Euh, et puis ensuite effectivement le jeu scénique mais qui vient un petit peu euh, tout seul et finalement euh, même quand on fait pas de théâtre on fait du jeu scénique durant ce concours donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que peut-être ça a été plus naturel on va dire. <rire> c'est une autre manière pour moi de, de, euh, finalement de faire de la vulgarisation mais euh, plus dans un cadre organisation cette fois. oui parce que en soi c'est quand même assez euh, cool comme exercice juste le fait encore je le disais tout à l'heure mais après ça parle peut-être pas à tout le monde mais c'est super euh, cool d'avoir la chance d'être sur scène en face de plein de gens qui te regardent et, euh, et euh, qui sont là pour toi euh, quand je faisais du théâtre et tout euh, là j'en fais encore mais euh, ce que je veux dire c'est que en général, les, les, les salles sont pas forcément pleines et on n'a pas forcément un public aussi intéressé par ce qu'on fait, etc. Enfin, C'est vraiment une chance de, de pouvoir présenter devant plein de monde et juste pour ça, je trouve ça trop trop bien.